Nous avons récemment mis en place une nouveauté exclusive de la formation Amazon Be Wild and True et c'est l'appel découverte. Le deviné. c'est un appel d'une durée de 15 minutes environ où Alex ou moi allons t'expliquer comment ça fonctionne le modèle d'affaires Amazon FBA. Attention, c'est pas un appel de coaching, mais bien pour ceux et celles qui connaissent pas du tout le modèle d'affaires d'Amazon FBA ou qui sont pas encore dans cette vague. Et entre autres, rapidement, les coûts qui sont reliés, le système FBA, comment ça fonctionne, comment envoyer tes produits dans les entrepôts d Amazon, et bien sûr, comment est-ce que la formation peut t'aider à démarrer ton entreprise en ligne. Mon but est de bien t'informer afin que tu puisses être certain que tu as tous les outils, toutes les connaissances avant de te lancer. Au cours des quatre dernières années, j'ai aidé bon nombre d'entreprises à se lancer avec Amazon FBA, mais aussi des nouvelles mamans, comme moi à l'époque, où il y a des hommes aussi. J'ai des étudiants qui ont déjà été policiers, infirmières, de toutes sortes de monde, Ils sont étudiants dans la formation. Ça ne prend pas de diplôme ou de certification pour vendre sur Amazon. Tu as seulement besoin d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Je vais te laisser le lien ici juste en dessous afin de réserver ta plage horaire. C'est gratuit et ça ne t'engage absolument à rien.